La Turbale, c'est des marais salants, des marais salants, encore des marais salants, mais aussi de l'élevage, du maraîchage et bien d'autres activités. Ici, en maraîchage bio, on a rencontré Yves-Loïc, Sylvain et Diana dans leur petit coin de paradis, c'est les jardins de Kerkondam. Dans leur ferme, ils se sont basés sur deux principes et Yves-Loïc va nous les expliquer. C'est le maraîchage sol vivant et la non-mécanisation. Yves-Loïc s'est installé sur ce lieu magique en différentes étapes. En premier lieu, avec un ami, dans des habitats légers, où il a commencé à créer une petite activité agricole. On a commencé à construire des habitats légers. Donc moi, c'était une yourte et lui, il avait fait une, une tente militaire en fait qu'il avait réaménagée un petit peu. On a installé ça sur le terrain, on a mis éolien, panneaux solaires pour être autonome en énergie. Et puis après, ben bah moi, j'ai commencé un petit peu à essayer des techniques de maraîchage. Et l'année d'après. Euh, on avait créé une petite amate et puis après il y a eu une période un peu plus compliquée où sur la presqu'île de Guérande, il faisait la chasse aux habitats légers. et euh, du coup on a été obligé de partir. À ce moment-là, c'est la rencontre entre Yves Loïc et Diana, ils décident ensemble de construire une maison en bottes de paille sur le terrain. On a construit il y a, il y a 7 ans, euh, donc du coup c'est une, une construction en bottes de paille donc avec une structure en bois, donc système poteau-poutre. Et du coup, on a fait faire la charpente, l'électricité, l'eau, mais sinon, en fait, on a tout fait nous-mêmes après avec Diana. Donc ça, ça nous a pris deux ans. Mais concrètement, ça se construit comment une maison en botte de paille qu Au départ, il y a des poteaux-poutres, de après, on fait le toit par-dessus, ce qui permet déjà de protéger, ce qui fait qu'elle est hors d'eau, et puis après, il y a des montants en bois. Et entre les montants en bois, on insère des, des ballots de paille. Les bottes de paille, elles servent donc de parpaing et font un excellent isolant thermique et phonique. Ça permet aussi de valoriser un sous-produit des céréales, ça stocke du CO2 pendant sa production et en fin de vie, c'est compostable. Ils sont ensuite partis en Amérique du Sud découvrir différents types de fermes. C'est là où ils ont découvert le maraîchage sol-vivant. Attends, tu peux nous expliquer le maraîchage sol vivant Le maraîchage sol vivant est une pratique culturelle basée sur deux principes. Tout d'abord, le sol est peu ou pas travaillé. Cela permet de ne pas détruire la vie du sol. Ensuite, le sol est nourri en azote et en carbone pour permettre la prolifération de la biodiversité. Les paysans vont utiliser du paillage naturel qui va recouvrir le sol. Ceci va limiter la pousse des plantes non désirables qui n'ont pas accès à la lumière. On a donc moins besoin de travailler le sol et de désherber. Ce paillage va aussi nourrir les vers, les insectes, les bactéries et les champignons du sol. Leur nombre va donc augmenter. Ils vont aider à la structuration du sol et en digérant la matière organique, ils rendent disponibles des minéraux et des nutriments proches des racines de la plante. Cette biodiversité va également se décomposer et nourrir la plante quand ils vont mourir. Donc, du coup c'est nourrir la vie du sol, mais d'avoir tellement une vie en fait foisonnante que finalement il n'y a, a pas un prédateur qui va réussir à passer au-dessus des autres. Quoi. Ça va toujours se rééquilibrer à un moment tellement il y a il y a des interactions, après c'est vrai qu'au niveau du sol vivant pour le moment les principales contraintes que j'ai trouvées, c'est quand même les campagnols, c'est un petit peu compliqué, parce que comme on travaille toujours sous couvert végétaux, ils peuvent toujours se cacher, donc euh, au niveau des rapaces par exemple, c'est un petit peu compliqué de les trouver, et puis ils peuvent faire des galeries, et comme aussi on ne touche pas notre sol, donc du coup on ne casse pas les galeries, etc. donc ça, ça prolifère un petit peu. Mais bon, on arrive un peu mieux aussi à comprendre comment est-ce qu'on peut travailler avec eux. On a remarqué les Campagnols, ils ne sont pas intéressés en fait par les jeunes plantules. C'est vraiment les graines en fait qu'ils intéressent. Et du coup, maintenant, on fait tout partir au départ dans des petites plaques alvéolées. Puis, dès que le plant il est sorti, on les repique. Finalement, on ne perd pas de temps parce qu'il n'y a pas la partie désherbage du départ. C'est directement planté, puis hop, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Donc, on essaye de trouver des petites astuces comme ça. Comme on vous l'a déjà présenté, une autre spécificité de cette ferme est qu'aucun outil mécanisé n'est utilisé. Mais pourquoi yves a a-t-il fait un tel choix C'était d'un point de vue éthique, d'un côté. donc C'est-à-dire euh, que je trouvais que c'était bien d'essayer de montrer que l'agriculture, en fait, elle pouvait fonctionner sans le pétrole. Puis en même temps, bah moi, je ne suis, suis vraiment pas du tout à l'aise avec euh, la mécanisation, avec les tracteurs, toutes ces choses-là. Je trouve que tout de suite c'est des gros investissements donc déjà on se met un petit peu la pression financièrement et après ça demande aussi des connaissances au niveau mécanique que je n'ai pas, que je n'avais pas vraiment envie en fait de développer donc du coup, je me suis limité justement à essayer de réfléchir comment est-ce qu'un système peut être viable sans utiliser de mécanisation. Des, des enjeux du projet c'est à dire c'était de ne pas dépendre en fait des banques pas faire un gros investissement dès le départ et puis euh, voir qu'au bout d'un moment bah non, finalement c'est peut-être pas ça qu'on veut faire en fait pas se sentir euh, prisonnier de quelque chose quoi tout simplement et on, avec Diana dès le départ en fait on a fonctionné toujours en faisant des tout petits investissements tous les ans pour augmenter petit à petit mais euh, c'est vrai qu'on a bah, toutes les serres là par exemple euh, là où on cultive je les ai récupérés gratuitement, c'était un agriculteur, il y a eu une tempête, euh, ses serres se sont tordues, Il euh, voulaient tout mettre à la déchetterie, j'ai fait maintenant bah bah je récupère et puis du coup bah, ça m'a permis d'installer les serres. En fait ce qui a coûté cher c'est le système d'irrigation, il fallait un truc qui soit bien fait dès le départ quoi, tout simplement, pas à avoir à revenir dessus tous les ans. Et sinon aussi comme c'est des cultures sur des planches, dans des bacs, et du coup c'est le bois en fait pour faire tous les bacs, ça aussi c'était un petit investissement au départ. Donc sur la première partie, en fait, tant que j'étais tout seul, bah, j'avais un petit peu d'argent de côté. Mes investissements, ils ont monté à 10 000 euros, en dehors de l'achat du terrain. Donc c'est vraiment rien, quoi, en fait, euh, sur une ferme. Aujourd'hui, Diana réalise d'autres activités sur la ferme et en dehors de la ferme. yves Loïc travaille avec Sylvain, un marin maraîcher qui se définit comme un marincher. Si vous souhaitez les rencontrer, ils vendent leurs légumes en vente directe au sein de leur ferme dans une petite boutique. Voilà l'histoire d'une autre belle rencontre, et nous voilà maintenant repartis pour reprendre la mer vers d'autres belles découvertes.